Hello les et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 7 TB que j'avais lancé euh, sur ma première vidéo de mémoire en août 2017. Euh, donc, c'était 7 TB sur les péchés capitaux qui étaient représentés par les petits canards. Donc, euh, bon, il bah, y avait euh, la colère, euh, l'envie, la gourmandise, etc. etc. Et euh, aujourd'hui, j'ai décidé avec vous de faire le point. Hein. Vous avez été pas mal à me le demander régulièrement. C'est vrai que je m'ai laissé un peu de côté pour partir sur des, des vlogs un peu en extérieur. Et je profite du temps un peu mitigé, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de soleil, pour vous parler de ces TB. On va faire un classement très classique en fait en partant du celui qui a voyagé le moins à celui qui a voyagé le plus. Et on va voir si vous aviez raison. Parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, chaque euh, péché était euh, lié à un personnage de Game of Thrones. La gourmandise à haute paille, euh, Lord Bolton était lié à la colère, euh, Tyrion était lié à la luxure, etc., etc., etc. Donc on va voir si vous aviez raison. Parce qu'il y avait pas mal de paris qui avaient été faits sur le personnage qui allait voyager le plus. Donc, on commence par le dernier, donc en 7ème position, nous avions... Oberyn Alors, Oberyn, euh, lui, a très peu voyagé, il a fait seulement 6 sauts. Alors, les sauts, c'est simplement les... Je vais appeler ça les, les caches à cache ou les, les moments où il fait un, un trajet, j'appellerais un, un saut. Euh, il a fait seulement 6 sauts pour seulement 108 km. Donc, il est parti de Vendée, euh, il a rejoint la Loire-Atlantique, les alentours de la Loire-Atlantique, et il est redescendu à seulement... Euh, 15 minutes on va dire du point de départ et depuis il est toujours bloqué donc c'est une zone qu'on connaît bien en Vendée qui s'appelle les dunes de sauveterre il est toujours bloqué là-bas pour le moment en attendant d'être récupéré en sixième position on retrouve Tyrion avec 364 km et 8 sauts euh, donc c'est un peu mieux qu'Obering, c'est pas non plus exceptionnel lui de mémoire il est parti de Vendée, il a rejoint la région de Niort et il est descendu vers Sanguinet donc en région bordelaise et pour l'instant il attend toujours qu'on le récupère en cinquième position, on a Lord Varis avec la paresse. Eh bien, figurez-vous qu'il n'est pas si paresseux que ça, puisqu'il a fait 954 km en 89 sauts. Voilà, donc euh, ce n'est pas non plus exceptionnel, mais c'est euh, largement mieux que les deux précédents. Euh, lui a fait la Vendée, il est parti aussi dans la région de Niort, il est passé par Tours, euh, et actuellement il est en région parisienne aux alentours de Coubron. Ensuite, en quatrième position, nous avons la colère avec Bolton, donc moi qui était un de mes préférés. Euh, il n'a pas fait... Moi, j'avais mis que c'était lui qui partirait plus loin et il n'a pas atteint mes objectifs. Donc, il est à 1200... Enfin, il a fait 1217 km, ce qui n'est pas mal, en seulement 14 sauts. Euh, donc, lui a fait euh, départ de Vendée comme les autres. <coughs> Ensuite, il n'est pas très loin de Niort. Il est retourné en Vendée et actuellement il est dans la région de Denia en Espagne. Donc euh, c'est ce qui a fait qu'un grand saut qui lui a apporté pas mal de kilomètres en pout de saut. Il nous en reste trois à découvrir. Nous avons l'envie, la gourmandise et l'avarice Et bien c'est Littlefinger qui arrive en troisième position avec 2290 km en 114 sauts. Euh, c'est pas mal. Donc Littlefinger lui a principalement tourné en Bretagne. Il est parti de Vendée comme les autres et après il n'est resté que dans la région Bretagne. Euh, il, a, il est passé un petit peu à Cherbourg et là, actuellement, il n'est pas très loin de Laval. En deuxième position, nous avons Braun. Braun qui est représenté donc l'Avarice et qui lui a fait 3989 km en plus de 218 sauts. Donc lui, par contre, a franchi un cap. Quoi. Voilà, déjà, on est parti beaucoup plus loin que les autres. Euh, il est parti comme tous les autres de Vendée. Il est passé par la région Aquitaine. Il est redescendu en Espagne. Il est remonté dans le Poitou. Et euh, finalement actuellement il est revenu pas très loin de, de la maison en fait enfin du point de départ puisque euh, il est toujours dans les Pays de la Loire et celui qui remporte euh, actuellement la première manche donc euh, haut la main c'est tourte chaude donc il représente la gourmandise euh, moi ce qui m'a fait beaucoup rire en fait c'est que ce personnage dans Game of Thrones est un personnage euh, qui n'est pas un personnage clé au final euh, qui représente juste la gourmandise le petit bonhomme rond et sympathique et c'est celui qui allait le plus loin alors voilà moi je dis ça euh, je dis rien <rire> En tout cas, lui, il a franchi un cap assez énorme, puisqu'il a franchi le cap des 4642 km en 142 sauts. Voilà, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, lui, par contre, euh, a franchi un cap également en Europe, puisqu'il est parti de Vendée, il, est, il a rejoint les Pays de la Loire. Euh, rapidement, il a monté au Luxembourg, en Belgique. Il a tourné pas mal en Belgique, il a fait une bonne partie de la Belgique. Et il est allé maintenant actuellement en Finlande et il se trouve là, -là en attendant d'être récupéré par quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'était un petit point assez rapide sur ce challenge qui, ben en fait, était mon premier challenge TB. C'était mes premiers TB lancés et je suis plutôt assez fier d'eux. Bon, il y en a certains qui attendent vraiment désespérément quelqu'un. Euh, celui qui a 15 minutes de la maison, j'hésite vraiment à aller le prendre pour l'aider un petit peu. En plus, c'est une zone que je n'ai pas encore découverte, Donc, euh, pourquoi pas <rire> Concernant les autres challenges TB, je ferai une vidéo dédiée en fait aux trois challenges que j'ai fait avec le TB pour Geocaching Vlogger, donc pour Joshua, le TB de Katie, donc Geocaching with Katie, et le TB de Craig pour See My Child. Donc ils ont tous les trois une mission qui était de rejoindre, la même mission entre guillemets, qui était de rejoindre un... Un point défini dans le monde, donc euh, il y en a qui repartaient dans le Minnesota, un autre en Atlanta et un autre en Australie. Donc ça, je, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo et on fera le point pour savoir s'il si y en a qui sont proches du but. Et je vous dis à très vite les jeux abonnés, merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Jeux amitié, ciao ciao